Question subsidiaire numéro 25. Martin et Mathieu ont retrouvé leur vieux train électrique. Tous les rails sont identiques. Mathieu a tout de suite fait un circuit circulaire avec 8 de ses rails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Martin a commencé son circuit en plaçant deux rails comme indiqué celui-là et celui-là. Ça, c'est le début de Martin. S'il le complète pour faire le circuit fermé le plus court possible, le plus court possible, combien de rails de plus que Mathieu va-t-il utiliser Bonne question. J'ai essayé avec mon vieux train électrique. Et voilà ce que j'ai trouvé. Solution du kangourou de mathématiques. Sujet corrigé statistique 2013 pour les collèges et le lycée. À la page 19, on va étudier ensemble la solution. Tout d'abord, Martin avait ces deux morceaux. Celui-ci et celui-là. Deux morceaux de rails, deux rails, et puis qu'est-ce qu'il a fait Il a rajouté un demi-cercle en bas de son sablage 1, 2, 3, 4 rails, comme vous le voyez 1, 2, 3, 4. Un, un demi-cercle, ben, il va assurer la jonction entre ces deux demi-cercles au-dessus. Encore 1, 2, 3, 4, et va ben, pour assurer. La jonction entre ces deux demi-cercles, donc il faut rajouter encore un rail ici, un rail là. Deux rails identiques à ceux qui étaient au début. Combien en total Eh bien, au total, il y en a 8 plus 8 et il reste 4 de plus que celui de Mathieu. Voilà. Le circuit de Mathieu aura 4 rails de plus que celui de Mathieu. Mathieu a quatre rails de plus que celui de Mathieu. Et le train ne s'y fera que trois fois, peut-être. Réponse 4. Et la dernière question, question subsidiaire, numéro 26. Combien y a-t-il de sommes d'entiers naturels consécutifs égales à 63 63. Combien Combien de sommes d'entiers naturels consécutifs Alors, cherchons. D'abord, somme égale à 63. S'il y a deux nombres, lesquels Vous l'avez trouvé. 31 plus 32 égale 63. Avec trois nombres. Donc une vingtaine chacun, vous avez trouvé 20 plus 21 plus 22 égale 63. Essayons avec 4 nombres, vous trouvez Moi, je ne trouve pas. Je trouve par contre avec 6. 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13. Vérifiez, cela fait 63. Ou bien on commence à 6, hein? 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 égal à 63. Et si on commence plus bas, à 3, 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 égale à 63. S'il y a un nombre impair d'entiers, donc ici, un nombre impair, Il y en a 3. Le nombre au milieu de la liste, vous voyez celui-là, doit diviser 63. 21 divise 63. Alors, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Le nombre au milieu de la liste, 9. 9 divise aussi 63. Divise 63. 2, 4, 6, 8, 9. Le nombre au milieu, 7, il divise aussi 63. Il divise 63. Car le nom, la somme vaut ce nombre moyen multiplié par le nombre de diviseurs. Voilà, ici il y en a 2. On enlève le 1 ici, ça fait 63. Donc vous voyez, diviseurs de 9, 7 et 21 sont divisibles. Ils divisent le 63. Bien. Alors les diviseurs de 63 qui conviennent, sont lesquels 21, 9 et 7. Les autres diviseurs, quels sont les autres 63, 3 et 1. Il ne convient pas, parce que 63 est toute seule. Hein, la somme de 63, avec lui-même, il hein, y a un seul égale 63. Il faut plusieurs nombres, hein, bien sûr. Et puis pour 3 et 1, la somme comporte des entiers négatifs. Essayez avec des entiers négatifs. Pour additionner, pour voir si on arrive à 63. Alors, si il y a un nombre paire d'entiers, voilà ici un nombre paire d'entiers, 2, 4, 6, c'est la somme d'un nombres milieu. Quels sont les nombres milieux de la liste de 2, 2, c'est ça un nombre milieu, qui divise 21. 21 divise 63. Donc, il n'y a que 31 plus 32. Ou. 10 plus 11, qui donne une somme d'entiers tous positifs. Conclusion, il y a 5 sommes d'entiers naturels consécutifs. 1, 2, 3, 4, 5. Afin que cette somme soit égale à 63. Il y a aussi une solution plus difficile, classe de troisième seconde, qu'on va présenter tout de suite. Exercice numéro 26. Combien y a-t-il de sommes d'entiers naturels consécutifs égale à 63 Je vais noter les entiers consécutifs par a plus 1, a plus 2, a plus 3, et comme je ne sais pas combien il y en a, a plus n. Ici, il y a n nombres. Si a est nombre naturel, si n est nombre naturel, ici, on a n nombres entiers naturels consécutifs. Et je veux que la somme de ces nombres, la somme, fasse 63. Il faut trouver toutes les solutions de cette équation. Pour cela, combien de a il y en a Comptez-les bien. 1, 2, 3, Na. Na plus, il nous reste 1, plus 2, plus 3, plus etc., plus N. 1, plus 2, plus 3, plus N, égale 63. Une formule qu'on a du mal à passer ici, mais elle se connue d'ailleurs, c'est que la somme de ces nombres, c'est N fois n plus 1 sur 2. Ça, c'est la somme des nombre consécutif de 1 jusqu'à n. Égale à 63. Comme je ne veux pas de dénominateur, je vais multiplier les deux membres par 2. 2 na plus n facteur de n plus 1 égale que 126. Je vais multiplier ça par 2, ça par 2 et ça par 2 bien sûr ici on voit qu'on peut mettre n en facteur n facteur de 2a plus n plus 1 est égal à 126 et maintenant tout devient une question de divisibilité parce que ici on a des nombres entiers naturels leur produit ça fait 126 et bien sûr, en fonction des diviseurs de 126, on va voir quel est le n qui convient. Alors, 126 égale factorisé 2 fois 63, qui est égal 2 fois, à la place de 63, c'est 7 fois 9, qui est égal 2 fois 7, et à la place de 9, c'est 3 fois 3. Factorisation de 126. En facteur premier. Alors n peut avoir une des valeurs qui sont des diviseurs de 126. Alors n égale 1, alors... Si n égale 1, alors... Si n égale 2, alors... Vérifiez en remplaçant n par 1, par 2, par 3, par tous les diviseurs de 126. On verra ça dans une seconde. Il est facile de donner à n les valeurs qui sont des diviseurs de 126. Les premiers diviseurs sont 2, 3, 6, 7, 9. Si on essaie plus loin, on trouvera des nombres négatifs. Mais pour les cinq valeurs de n, on trouve les 5 sommes. Pareil, comme dans la solution précédente. Voilà ce qui se passe si on prend des diviseurs de n de 126 plus grands que n que 9, pardon. Si on prend par exemple n égale 14, c'est le suivant après 9. Alors, notre équation initiale qui était n fois 2a plus 1 plus 1 égale 126, en remplaçant n par 14, devient 14 fois 2a plus 15 égale 126. Du coup, 2a plus 15 égale 126 divisé par 14, ce qui fait 9. Du coup, 2a égale 9 moins 15, ça fait moins 6. A égale moins 3. Donc le premier nombre, je rappelle que les nombres commençaient à A plus 1. Alors le premier nombre, c'est moins 2. Et puis il y a moins 1, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 11. Il y a 14 nombres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais ce ne sont pas tous des nombres entiers naturels Il y a des nombres négatifs. C'est pour ça que pour 1 égale 14, on ne peut pas trouver de solution. Et après, bien sûr, pour le diviseur plus grand, 226, c'est pareil. On commence par des nombres négatifs. Du coup, les seules sommes sont les 5 sommes ici présentes. Solution complète Le niveau olympique de troisième.